Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur VDP.TV, la Voix du Peuple. Aujourd'hui, je fais un live pour répondre aux commentaires d'une vidéo. Tous ces commentaires, il y en a beaucoup. Beaucoup de réactions, beaucoup de mauvaises réactions, beaucoup de bonnes réactions, et beaucoup, surtout, beaucoup d'incompréhension. Alors là, voilà, je suis dans ce live pour essayer d'éclaircir un peu les choses, et surtout de remettre l'église au milieu du village, ce qui a vraiment besoin là, je crois. Alors... J'ai fait une vidéo il y a quelques heures, enfin, allez, on va dire, après, on va dire deux, deux jours, allez, deux jours. J'ai fait une vidéo où j'expliquais que toute incivilité, toute violence faite en bande organisée à plusieurs sur un adolescent, c'est-à-dire que tout adolescent qui se prend des coups par 5, 6, 7 ado autres adolescents, devrait être sanctionné, d'une part, personnellement, à la hauteur de, de leur âge, évidemment, puisqu'ils sont mineurs. On devrait convoquer les parents pour les sanctionner au niveau de la sécurité sociale parce que c'est une irresponsabilité des parents. Surtout pour les responsabiliser, c'est-à-dire que les inciter à, à faire ce qu'il faut pour que leur, leur, leur gosse ne fasse plus ça. Voilà. Ça, c'est la première sanction. Et ensuite, s'il y a récidive par rapport à cet enfant qui a commis ça, on, on supprime la sécu pendant six mois. Et si ça continue, eh ben, on expulse. Voilà. Et c'est le mot expulse qui fait jaser. Alors, il y a beaucoup de personnes qui réagissent en disant « Ouais, hein. Beaucoup d'étrangers qui sont venus me tacler. Parce que pour eux, le mot « expulsion » veut dire « facho, étranger, arabe, dehors ». Donc, je rectifie ça tout de suite. D'accord Je ne suis ni facho, ni euh, complotiste, ni tout ce que vous voulez. Quand je parle d'expulsion, que ce soit blanc, un Français, un Gaulois, un Chinois, un je sais pas moi, que ce soit un, un Africain, que ce soit un Belge, que ce soit n'importe qui qui commet ça sur le sol français doit être expulsé. Voilà, c'est clair pour vous ou pas Bon, je vais répondre maintenant aux commentaires parce que il y en a. Il ferait mieux de, je pense, de réfléchir avant avant de venir de me commenter mes vidéos. Euh, bon, c'est pas une généralité, fort heureusement. Je prends le cas de Sébastien, Sébastien Viricel2, qui est venu commenter ma vidéo en disant J'en ai marre d'entendre des gens comme toi qui disent que mes impôts servent à ça, à payer des gens qui vont en prison parce qu'ils ont commis des incivilités, etc., etc. Alors, Monsieur Sébastien, je vais vous répondre. D'abord, si vous en avez marre, j'en suis désolé. Moi aussi, j'en ai marre. C'est suffisant pour moi que de voir des gens qui envahissent les prisons et qui sont nourris logés, tout simplement, et que ça ne sert à rien. La prison, ça fait qu'empirer les choses, ça entretient... Euh, la, la voyoucratie, comme je dirais. Voilà. La, la prison n'a jamais servi à rien. On emprisonne des gens, on en fait. Un, on, je pense qu'on empire les choses. On les transforme en pire que ce qu'ils étaient quand ils sont rentrés. Donc pour moi, la prison, c'est pas. Après, ça dépend de ce qu'ils ont fait. Ok, ça dépend. Mais pour des délits tels que des violences en bande organisée, etc. Je. C'est là que j'expliquais je, dans ma vidéo, puisque les prisons sont pleines. Pourquoi ne pas redévelopper la structure militaire La structure militaire, c'est quoi la structure militaire Un adolescent qui se fait arrêter interpellé par la police parce qu'il est pris en flagrant délit avec cinq autres potes en train de mettre des coups de savate sur la tête d'un enfant. Votre enfant, le mien, peu importe qui. Cet enfant on fait quoi On se pose la question, mais pourquoi il fait ça Qu'est-ce qui se passe dans sa vie de famille je veux dire, on lui, on lui, qu'est-ce qu'on lui a inculqué à cet enfant Elle est là, la responsabilité de, de, la, de des parents. Donc on convoque les parents et on les responsabilise. On leur dit, écoutez, votre enfant il a commis un acte pénal quand même. Donc on fait quoi, là Donc maintenant, on va faire une chose. Pendant six mois, on vous supprime la sécurité sociale. Si dans six mois, cet enfant ne fait aucune bêtise, on vous la restitue. Mais si dans six mois, votre enfant fait l'objet encore de plein de sottises de ce genre, on vous supprime totalement la sécu. Pendant un an ça sera plus six mois, mais pendant un an. Et on vous met une amende aussi. Voilà. Et à ce moment-là, l'enfant, l'enfant lui, eh ben, il va falloir qu'il paye l'adolescent pour ce qu'il a fait. On va pas le torturer cet enfant, puisque là, il y a quand même une, une part de responsabilité par rapport aux enfants, <rire> aux parents, pardon. Eh bien, on l'envoie quelques jours je ne sais pas, ça c'est indéterminé, dans un camp militaire. On lui apprend à vivre à cet enfant, on lui apprend la discipline. Hein on lui fait voir autre chose que la rue, et à zoner, à fumer, à taper, à voler, à tout ça. Hein et là, je suis pas en train de parler d'étrangers. Je parle pas d'étrangers, là. Voilà, faut pas, faut pas que les... Parce que moi, il y a un truc que je vous ai pas dit, parce que ceux qui viennent commenter ma vidéo en disant « Ouais, toi, t'es macho hein Dehors, ça veut dire que tu parles forcément d'étrangers. » Ben non, mon père est un pied noir espagnol, né en Algérie à Oran. Ma grand-mère s'appelait Marie Lopez. Elle est née à Oran. Tous mes oncles sont nés en Algérie. J'ai beaucoup d'amis algériens, beaucoup d'amis marocains, j'ai des amis tunisiens, j'ai des amis africains, j'ai même de la, des, des cousins africains. Moi, facho, moi, facho. écoutez bien quand je fais une vidéo de ce que je dis. Essayez bien de remettre tes choses dans le bon contexte. Je suis en train de parler d'une restructuration disciplinaire. Les enfants, les adolescents qui commettent des tels délits dans les rues, qu'ils soient jaunes, blancs, noirs, tout ce que vous voulez, on fait ça. On envoie quelques jours. Euh, il faut que... De toute façon, le service militaire, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'il revienne, le service militaire. Parce que quand tu fais ton service militaire, tu apprends forcément à te canaliser. Tu apprends à ranger tes affaires. Tu apprends à la discipline et surtout à recevoir des ordres en fermant ta bouche. C'est ça, c'est ça cet aspect-là. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont sans foi ni loi. Voilà. Moi, je me rappelle à mon époque, et ça, je parle de l'éducation nationale, c'est vrai qu'il y a des professeurs, exagérés, mais quand, euh, par exemple, vous faites le pitre dans une salle de classe et que vous ne respectez pas un professeur, que vous voulez vous faire enmaquer parce que vous êtes une tête de, de CON quand vous, vous êtes un jeune con, voilà, en gros, c'est ça. Vous, vous faites punir, sanctionner, même moi, mais mon époque... On prenait, oh, je me faisais tirer les pattes, les oreilles, ou des coups de règles sur les doigts, c'est fini ce temps-là. Mais quand je me faisais sanctionner de cette manière que je rentrais chez moi, et que je disais à mes parents, putain, je me suis fait punir, voilà, j'en je... prenais une autre, j'en prenais une autre. Il y avait réellement une, une cohésion entre le professeur et, et, le, et les parents, parce que l'éducation, ça faisait partie de ça. Moi, j'ai, franchement, j'ai été élevé à coups de pompe dans le derrière, je suis mort, non, j'ai appris des vraies valeurs, des valeurs, je ne parlais pas à table devant les adultes, je ne me mêlais pas de ce qui me regarde pas. Je ne faisais pas d'irrespect. Maintenant, on regarde, tu prends les enfants, ils sont là sans gêne à, à, à dire à, à leurs propres parents « Ouais, de toute façon, t'es un con, toi !» Voilà. Bon, J'ai déjà vu des, des enfants dire ça à leur propre père « T'es un con !» Ou alors des enfants dire à leur mère « Ouais, tu me fais chier, toi, voilà. Et ben moi, si j'avais le malheur de parler comme ça à mes parents, oui, au lit, sans manger Ouais, ouais, ou un coup de pompe dans le cul. Et puis quand j'étais chez moi, à tourner en rond, à pas savoir gr euh, faire grand chose, qu'est-ce qu'on me disait T'as rien à foutre T'as fait tes devoirs Va arracher l'herbe Voilà, et ça, c'est peut-être un peu le côté extrême. Mais en attendant, quand tu vis comme ça, t'es forcément obligé d'apprendre quelques valeurs. Moi, j'ai jamais été dans les rues à savater les gens à plusieurs. Je... Franchement, je vous le dis, je, je veux pas qu'il se passe ça aujourd'hui. Je suis pas en train de dire ça. Je dis simplement que j'en suis pas mort. Vous voyez non, mais ce qu'il faudrait aujourd'hui, à notre époque... Il faudra envoyer ces adolescents dans une structure. On va pas les maltraiter, ces, ces adolescents. On va simplement leur apprendre la discipline. Ils vont faire du sport, on va les obliger à faire un footing tous les matins. Ils vont aller arracher, arracher, arracher l'herbe ou faire des travaux comme ça, parce qu'ils ont fait une connerie. Ils seront pas en prison. On n'ira pas remplir les prisons où il n'y a plus de place. Ou d'ailleurs, malheureusement, ceux qui sont en prison, qui c'est qui payent ces gens-là Qui c'est qui les nourrit, à votre avis C'est eux. Non, ils non, ce sont pas eux. C'est forcément de l'argent qui vient de l'État. Et donc l'argent, on parle des recettes fiscales, on parle de vos impôts, on parle de tout ça. Donc monsieur Sébastien qui dit j'en ai marre d'entendre des gens comme toi qui disent je veux pas mes im je veux pas que mes impôts servent à ça. bah ben, si, excuse-moi, mais si, ils servent à ça tes impôts, Sébastien, à payer des gens qui sont en prison, qui ont fait des conneries.